Bonjour à tous, je suis Armelle Simine, thérapeute énergéticienne et coach quantique spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Aujourd'hui, j'ai invité Marielle Kiroga avec moi, avec qui j'ai une conversation très intéressante parce qu'elle avait la curiosité de me poser la question sur euh, mon nouveau mastermind qui sort, qui est l'argent et prospérité. Je pense qu'on est tous au cœur de ce questionnement notre rapport avec l'argent et comment faire pour nous réconcilier avec l'argent pour enfin retrouver un réel succès au niveau de notre entreprise et aussi une, une sérénité financière. Donc là, je suis vraiment ravie de partager ça avec une femme aussi puissante que Marielle aussi, dans lequel on a des conversations mais très intéressantes sur ce sujet-là. Marielle, je te laisse me présenter. Merci, merci beaucoup Armel pour l'invitation et puis euh, euh, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Marielle Quiroga, je suis bolivienne, alors euh, vous allez entendre aussi un petit accent par là. Et euh, j'accompagne les femmes euh, puissantes comme Armel à révéler leur puissance féminine justement à travers les vêtements, se reconnaître à, à à travers des vêtements et pouvoir euh, aligner l'intérieur et l'extérieur pour euh, créer une unicité en fait. Donc aujourd'hui, je vais poser les questions parce que ça m'intéresse vraiment le, la mastermind que Armel elle, elle, bah, elle prépare et puis j'aimerais bien aussi connaître un peu plus sur son parcours, euh, euh, savoir pourquoi elle fait ça. Donc euh, voilà, les questions ça va être en fonction de un peu cette, cette optique de la connaître et et je pense que tu as des belles choses à me dire. Oui, mais en fait, on vous partage juste les conversations que nous avons dans, dans le salon, là, avec nous. Ouais, autour d'un ouais, super, <rire> autour d'un thé. Donc, en fait, c'était l'idée, c'était que ça soit partagé avec vous. Je pense que moi, j'ai un énorme pla plaisir de partager nos échanges ouais. avec vous et que vous puissiez participer, vous aussi, à, à cet échange. Donc, n'hésitez pas, si à, à la fin de cette vidéo, vous avez des questions, là, je serais vraiment ravie de vous, vous répondre. On commence, Armel, alors Allez, oui, ça te va merci. Là, Super. Ouais. Alors moi, je m'appelle Armel Tziming, je suis euh, thérapeute énergéticienne et coach quantique et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques aussi. Ça veut dire que euh, ma spécialité, ça paraît des mots très techniques, tout ça, ma spécialité est de faire ce lien entre l'invisible et le visible, entre ce que je désire, qui est invisible, hein, euh, et la réalisation de notre rêve. Avant que notre rêve se réalise, il y a toujours cette prémisse de « qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je rêve, qu'est-ce que je désire ?» Et dans cette interreliance entre l'invisible et le visible, l'énergie et la matière, mon rêve et la réalité, il y a tout un pont. Un pont qui nous permet, justement, c'est pour ça que je parle beaucoup de process, parce que je suis vraiment passionnée par, le, par la création des processus de, et des méthodes de comment faire justement pour que ce à quoi on désire puisse se vivre vraiment et je suis très engagée dans le fait que chaque être humain puisse avoir accès au bonheur, euh, à la paix, à la richesse et à la prospérité parce qu'en fait il y a quelque chose en moi qui, ça me pique quand tu me dis que le bonheur est réservé à certains mmh. ou que la richesse soit réservée à certaines personnes et je crois qu'il y a fortement en moi quelque chose qui se réveille et, et je me sens vraiment investie dans ma mission en tant que coach et thérapeute d'amener d'offrir les moyens aux gens pour que eux aussi ils puissent faire partie de la richesse et de la prospérité faire partie du bonheur et de l'amour et de retrouver réellement la paix dans leur cœur quelle que oui. soit l'histoire et quel que soit l'héritage euh, au niveau de l'argent ou au niveau de la relation qu'ils ont pu avoir ah, merci Armel. Et franchement je, je vous dis que quand j'ai connu Armel, euh, pour moi ça a été euh, vraiment cette teneur d'accompagner une femme euh, comme Armel et j'aimerais que tu puisses, euh, là je, je sais que tu sors un programme sur euh, l'argent et la prospérité, quelque chose que moi ça m'intéresse aussi effectivement et j'aimerais bien que tu puisses nous raconter ton histoire parce qu'effectivement quand, voilà, quand on va lancer quelque chose et tout, les gens, ils, ils ne savent pas ce que ton chemin derrière, mmh. euh, ce que tu incarnes justement aujourd'hui, mmh. maintenant. Est-ce que tu pourrais mmh. nous partager un peu ton parcours, ton, ton histoire ah, Merci. Alors, euh, en fait, c'est un mastermind que je sors, mmh. euh, un mastermind sur l'argent et la prospérité. Ce mastermind a, a été le, le fruit et l'aboutissement, déjà de mon expérience personnelle, de ma démarche, sur un travail sur soi et euh, donc sur une longue réflexion, sur euh, une expérimentation sur le terrain, à essayer déjà pas mal d'outils et de techniques euh, de formation que j'ai essayé. Et, euh, et il se trouve que euh, malgré toutes les pratiques que j'ai faites, alors que je, suis, je tente d'être une bonne élève à tout faire, euh, la peur de l'insécurité était toujours au fond de moi, et c'est ce qui ne me permettait pas même si j'engrangeais de l'argent je n'ai jamais eu un sentiment de sérénité qui me permettait de décrocher de cette peur-là de la peur de manquer d'argent et la peur de tout perdre mm. et en fait quand on connaît mon histoire on comprend bien que en fait, tout ça s'explique parce que euh, moi je suis native de Madaga à Madagascar je suis née là-bas d'une famille moyenne donc une famille moyenne dans un pays pauvre c'est ce que c'est mm. Euh, déjà à la base, à la naissance, ma mère a, voulu, a tenté de m'avorter à deux reprises, tout à cause de l'argent justement, parce qu'elles étaient déjà, la, ils vivaient déjà dans une, comment dire, dans une situation précaire, de précarité. Donc avoir un deuxième enfant, ça aurait été ingérable financièrement pour eux. Donc je commence avec cette, cette mémoire hein, euh, naissante, et puis voilà, je vais grandir dans une famille avec un père alcoolique qui justement va nous dilapider de ce qu'on gagne. En ce temps-là, on avait un restaurant, donc très vite, à 10 ans, j'ai travaillé dans un restaurant. À toute mon adolescence, j'ai déjà managé des équipes au restaurant pour gagner de l'argent et surtout, récupérer l'argent pour que ma mère puisse payer notre scolarité. Je grandis donc dans ce contexte-là et c'est ce qui va m'amener à me faire une promesse vraiment que qui va faire que j'en suis là aujourd'hui qui est cette promesse de vivre vraiment, de retrouver cette sécurité financière, la sérénité financière et, et l'abondance financière. Parce que justement, dans, dans, dans cette histoire, j'ai vu une mère qui a été privée de partir à cause de l'argent. Elle n'a pas, pas été libre. J'ai vu une mère qui a été soumise parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Euh, donc pour moi... Euh, L'argent a été signe de liberté, de reprise de pouvoir, d'estime, de considération de moi. Donc, c'est comme ça que ma rencontre avec l'argent, elle s'est faite déjà au départ, dans cette promesse que je me suis faite. Et, euh, et dans la continuité, qu'est-ce que j'ai fait euh, Je me suis retrouvée, donc bien après, à avoir trois boulots en même temps, à élever mon enfant seul et me retrouver avec un appartement que je devais payer seule puisque je me suis séparée du père de ma fille. Euh, à partir de là, bien sûr, en tant qu'asiatique, j'ai cette euh, énergie de travail qui fait que j'ai beaucoup travaillé. Donc, je gagnais de l'argent, j'amassais de l'argent et pour des raisons qui m'échappaient vraiment dans mon quotidien, tout l'argent partait. Mmh. Donc, j'étais vraiment dans cette, tu vois, dans cette boucle infernale où finalement, ça ne s'arrête jamais. Quoi. Je gagne, j'amasse, je perds. Je gagne, j'amasse, je perds. Et, et ensuite... Euh, c'était assez intéressant parce que justement quel que soit l'argent que je gagnais jamais je me suis sentie en sécurité en ce temps là j'avais l'impression que c'était jamais assez que même si je voyais sur mon compte que l'argent était là ça ne me sécurisait toujours pas donc je suis rentrée vraiment dans un, une hyperactivité au niveau du travail, un surmenage parce que en fait c'était impossible pour moi de lever le pied mmh. C'est très intéressant tout ce que tu nous parles et surtout, c'est euh, chapeau, quoi. <rire> tu le sais, ça je t'ai déjà dit quand on, voilà, on s'est connu Mais euh, c'est pour ça que je vous disais justement, j'ai l'honneur d'accompagner une femme mm. comme Armel. Et bon, des, des, des vraiment, des vraiment c'est ce, ce qui fait aussi cette partie de, de regarder ta, ta, ta beauté, regarder ton chemin, regarder mm. tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et, et tout ce que tu incarnes en fait, ouais. vraiment mm -hmm. en, en, à tout niveau. Et ça, euh, et quand tu parlais justement de cette, euh, de cette insécurité, mm. euh, donc euh, comment est-ce que tu as réussi à, à sortir de là en fait En fait, quand on a, quand on, il y a un moment donné où il y a un réel épuisement. Un réel épuisement. Mm -hmm un réépuisement physique déjà, parce qu'il y a trois boulots en même temps, c'est beaucoup. Je travaillais le jour, je travaillais la nuit aussi. Oui. Euh, et en même temps, il y a aussi un épuisement euh, moral, un épuisement au niveau du cœur, parce qu'on se pose la question si à un moment donné, il va falloir accepter cette vie-là, oui. que je vais toujours courir après l'argent. Ouais. Euh, Qui va peut-être falloir rencontrer quelqu'un d'un homme riche pour <rire> gagner. Non, mais c'est vrai. Pour où est-ce qu'il À quel moment est-ce que je vais pouvoir Il euh, y a comme un réel désespoir quand même dans le cœur de se dire. Euh, mais est-ce que c'est est-ce que je vais finir comme ça en fait mm. Mais l'idée même de dire que je vais finir ma vie comme ça, que je vais vieillir en courant après l'argent tout le temps, ouais. et de me dire qu'un jour je vais être à la retraite, et ça sera toujours la même problématique, mais physiquement j'aurai plus la même mm. La même vitalité physique m'effrayait vraiment. Et donc, quand on est quand même dans un... On réalise qu'on qu so, ne sort pas de la boucle. Quelle que soit en fait l'énergie qu'on y met, on ne sort pas de la boucle parce que gagner de l'argent ne suffit plus. Euh, à ce moment-là, j'ai vraiment fait un travail sur moi. Je me suis fait accompagner euh, pour aller comprendre pourquoi, quel est mon comportement avec l'argent, quelles sont les mémoires bloquantes que j'avais, quel est l'héritage familial que j'ai reçu par rapport à l'argent. Et aussi, une fois qu'on baigne dedans, on a envie vraiment que ça se règle. Donc, j'ai acheté des formations sur les méditations par rapport à l'abondance, comment on se synchronise à l'abondance. Après, j'ai compris que okay, il faut changer le mindset, toutes les croyances limitantes par rapport à l'argent. OK, j'ai fait ça aussi donc euh, il y a vraiment eu euh, toute une démarche derrière justement pour se sortir de là dans l'espoir profond d'une sortie définitive voilà mm -hmm. mais en fait ce qui était intéressant c'est que malgré tout alors, en fait la bonne volonté ne suffit pas pardon ça me touche parce que la bonne volonté pour s'en sortir ne suffit plus mm -hmm. euh, c'est pas évident en plus parce qu'on investit dans les formations, on paye, déjà on n'a pas d'argent, on paye et en réalité ça marche mais tu, tu ne sors pas de, de, définitivement de l'engrenage. Donc même si j'ai gagné plus et ça m'a permis de payer mon, mon premier appartement, ça ne m'a pas sorti définitivement de cette peur de manquer et de cette peur de, de manquer d'argent et de tout perdre était toujours... Comme ça dans le fond. Mm. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'étais toujours en alerte de dire attention, si tu lèves le pied, tu perds tout, tu perds ton appartement. Mm. Et ça, ça a été difficile. Pour moi. Oui. Mm. Oui. Et donc, là, par exemple, tu me disais, ça, ça a été difficile de et le fait de, de même si on a cette volonté, mm. euh, voilà, ça, on continue dans, dans, cette, un mm. peu de, dans, dans cette boucle. Oui. boucle. Et comment est-ce que toi, tu as réussi aujourd'hui à, justement à, à, à, avoir cette, à faire ce switch en fait Je crois qu'avant de trouver le switch, oh, excusez-moi du terme, déjà on est bien dans la merde. Hein, parce qu'en <rire> en fait, on racle le fond. Il y a un moment donné où on n'en peut plus. Ouais, c'est vrai ça. Où ça n'est plus où on investit même l'argent pour dire je vais faire marketing, communication, ouais. je vais améliorer mon entreprise, mon cabinet, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie que mon agenda remplisse. Et quand on sent que, en acceptant de se remettre en question, on investit dans des domaines qu'on ne connaît pas, marketing, communication, on prend une équipe, on prend le risque, on investit et qu'on se dit, bon là, ça marche. Mais je suis loin de ce que je rêve au niveau de mon chiffre d'affaires. Exactement. Et en même temps, quand je vois que ma vie personnelle est mise au sacrifice de mmh. cet argent, mmh. je me dis, là, je paye hyper cher. Il y a vraiment... Euh, on dépose les cartes, en fait, parce qu'on se dit, en fait, j'ai <rire> tout fait. <rire> j'ai tout fait, j'ai tout mis en place. Mmh. Et là, il y a quelque chose qui s'effondre en soi, quand même. Mmh. Et donc l'avantage de ces effondrements, c'est que ça nous permet justement, enfin moi personnellement, d'aller explorer le processus. Encore une fois, je suis, une, moi je pense que je suis une chercheuse vraiment, euh, passionnée du mécanisme humain, de comprendre qu'est-ce qui, qu qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelle est la limite, euh, et, et je suis toujours, tu sais, comme ce, le, je suis à la fois le rat du laboratoire et le, le chercheur qui analyse, et en fait, euh, en cherchant bien, je suis vraiment tombée sur un puzzle manquant qui faisait que, quelles que soient les démarches qu'on avait, ça changeait, mais ça changeait pas le tout. Ce puzzle manquant, c'est l'architecture de base. L'architecture de base, moi j'appelle ça la matrice, tu vois. C'est comme si euh, Marielle... Euh, on grandit dans un contexte un peu précaire par rapport à l'argent qui va être, je vais considérer ça comme la jungle. Mm. Et dans cette jungle-là, avec toute la volonté de notre cœur, on va tout mettre en place pour survivre à la jungle. Mm. Et on va faire un travail sur soi, on va faire les outils sur méditation pour fréquence de l'abondance, changement de mindset, libération de, de... et toutes les démarches que j'ai fait là, en fait, hein, communication, marketing et tout, mais si on met toutes ces techniques-là dans un contexte dans lequel on est dans la jungle, on n'est que des super survivors dans la jungle. Mm. Donc du coup, la notion de la lutte, du labeur, de la peur, de, de, de l'insécurité reste permanente. Mm. En fait, on ne peut pas déposer les choses dans ce contexte-là. Donc j'ai compris pourquoi tout ce que j'ai mis en place était vain ça ne servait à rien, donc en fait il y avait vraiment toute une restructuration énergétique vibratoire au niveau de, de, de, de ma matrice pour qu'enfin ce que je lis dans les livres, que j'ai pu lire dans les livres spirituels parce que quand on lit les livres spirituels, qu'est-ce qu'ils nous disent on est abondance, ah oui je le sais, Alors, enfin comment ça se dépose vraiment et concrètement de dire ah l'abondance et mon, ma, mon droit de naissance oui je le sais alors si c'est vraiment le cas pourquoi je tremble encore et donc c'est vraiment euh, la, la naissance du mastermind argent et prospérité est venue quand ce puzzle manquant qui est la restructuration de la matrice je l'ai vraiment reçu en, comme étant une bénédiction parce que du coup moi ça a transformé complètement ma vie c'est incroyable ce que tu dis parce que justement tout ce qu'on peut entendre dans la, bah, les réseaux sociaux, même mmh. la télé peut-être euh, par rapport à l'argent là maintenant je sens qu'il y a de plus en plus besoin on va dire ou cette envie. Euh, c'est euh, voilà, On parle justement des affirmations, de l'abondance, mmh. euh, des, des, des choses qu'il faut changer chez soi parce qu'à la fin on sait que voilà, le, le chemin c'est à l'intérieur mais la matrice dont tu parles franchement c'est quelque chose que c'est comme ce que tu fais déjà la réprogrammation mais à partir de, du point du départ en fait c'est le moment de, de début en fait en fait vous voyez toutes, toutes les astuces, toutes les techniques les outils que j'ai dit tout à l'heure sont en réalité utiles mmh. tout est bon oui. mais en fait c'est juste dans quel environnement je me trouve oui. Si je suis dans la jungle, je suis en survie. Oui. Mais si je reconstruis ma matrice et je me dis, je considère à partir d'aujourd'hui, je donne ça de manière imagée, je suis sur une île paradisiaque avec mon transat oui. et mon morito, je peux te garantir que tous les outils que j'ai, oui. si je les utilise, la méditation, mindset, libération euh, de mes blessures, oui. dans ce contexte-là, oui. en fait, l'énergie, la vibration est en exponentielle, donc on gagne un temps fou. Et en même temps, il y a vraiment un shift qui va se faire de manière concrète. Donc, en fait, mmh. c'est un changement de paradigme, mais des... c'est la base. C'est comme si, si je donne un autre exemple, c'est comme si euh, l'être humain a un potentiel illimité. Mmh. Nous sommes tous censés vivre, tout le monde sur cette terre est censé vivre dans une richesse illimitée, mmh. naturellement. Puisque c'est notre droit de naissance. Le fait même d'exister fait que nous avons accès à cette abondance-là. Donc, avoir accès à l'abondance n'est pas une question de chance, ni de mérite, ni de légitimité. Des pas joueurs, du tout. Euh, rien du tout ça, quoi. Rien que le fait d'exister, imagine pas que rien que le fait que tu respires signifie que cette abondance-là, elle est à ta disposition. De manière illimitée maintenant mmh. aujourd'hui demain mmh. elle est intarissable mmh. c'est beau ce que tu es intarissable mmh. mais imagine toi que tu es dans un monde où c'est comme ça oui. ça voudrait dire que toi même dans la manière dont tu vas envisager ta vie ton business tu l'envisages complètement différemment ouais, parce qu'il n'y a pas cet effort en fait que l'humain il les crée à la fin il a créé en fait. il n'y a pas d'urgence, l'urgence est dissoute, de, ouais, la sécurité est dissoute, même les tout ça quand. non, mm. Mm. non, à quoi ça sert Oui c'est ça, ouais, c'est ce que je, je comprends maintenant et c'est hyper intéressant parce qu'en fait de, de ce qu'on a un peu discuté par rapport à ton à ta mastermind, mm. euh, ok là il y, a, il y a des notions que sûrement ça va parler aux gens qui vont écouter, mmh. mais la matrice, ça correspond à chaque personne, à chaque vécu, à chaque, à chaque humain en fait. C'est-à-dire, quand tu vas travailler dans ce programme-là qui est un peu personnalisé en même temps, mmh. tu sais ce que chaque personne a besoin pour, pour avoir cette matrice. C'est-à-dire ça va aller bon, creuser. Ça, on, à on va dire que c'est plus, plus au niveau de la déprogrammation des mmh. mémoires cellulaires. La déprogrammation. Euh, des blocages liés à l'argent, elle est unique oui. toi tu as une histoire Marielle oui. qui fait que la déprogrammation elle est en fonction de ton histoire elle est unique oui. la manière dont tu vas manifester l'attitude que tu as besoin d'avoir la monnaie attitude par rapport à, à comment tu vas gagner de l'argent parce que c'est une chose d'aller toucher l'argent, maintenant il faut, faut que ça reste tu oui. vois, oui. elle est unique oui. elle est singulière par contre, la matrice est universelle ah, d'accord oui, la ça, matrice est, là, là. est universelle parce qu'en fait c'est juste comme si on se branche à l'information oui. universelle qui est déjà là mm. qui est une information qui te dit que l'abondance elle est illimitée naturellement avoir de l'argent c'est naturel donc il faut aller brancher en fait comme tu dis exact donc c'est une question de choix le niveau en fait c'est selon le libre arbitre, c'est-à-dire le, le niveau et la décision que tu vas prendre de le niveau de ton libre arbitre sur l'argent, la, mm. c'est le niveau d'argent que tu vas avoir. Encore, ça veut fois, dire... encore une fois, ça, ça c'est Alors, ce que je voudrais dire par là, c'est que selon la, la, la notion de vouloir être riche est une question de choix, ce n'est pas une question de légitimité ou de chance, c'est est-ce que j'ai envie de gagner de l'argent mm. Et donc ton libre arbitre, c'est... Le choix que tu vas t'autoriser à avoir de l'argent sera le niveau d'argent que tu vas avoir. Je comprends, ouais. Donc, du coup, la seule chose, c'est qu'on est dans un paradigme, on est dans la jungle, où on a grandi dans la jungle et on pense que ça, c'est la vie. Non, il s'agit de sortir de cet univers pour rentrer dans un nouveau monde, un nouveau monde qui est bel et bien là, sauf que quand on ne sait pas, on pense qu'il n'existe pas. Et moi, c'est pareil. Mmh. C'est-à-dire qu'avant je ne pensais jamais que ce nouveau paradigme que c'est et pourtant c'est complètement là et en fait je ne sais pas si tu as vu le, le film Inception euh, peut-être oui peut ouais. ben, le film Inception on parle bien de comment que ce qui est important c'était de dessiner l'architecture ouais. l'architecture même de nos rêves et là créer sa matrice c'est créer une matrice qui est l'architecture même de, de, de notre volonté de vivre l'abondance. Mais cette architecture, elle est déjà là, elle, elle est déjà là, elle est manifestée, sauf qu'on n'est pas branché dessus. voilà c'est ce que... Donc, elle est à construire parce mmh. qu'elle est remplie d'informations. C'est toute une équation vibratoire, elle est remplie d'informations. Cette information-là, on peut déjà la voir, mais entre se entre dire « je suis abondance mmh. », et là, très clairement, je le vis. Mm. La différence, elle, elle va être dans mon attitude. Exactement. Si pour moi, l'argent est déjà là, pourquoi je dois courir? Pourquoi je dois convaincre mes Exactement. prospects? Et C'est ce que tu dis de, de l'envie. Quand tu dis il suffit d'un choix, c'est oui ou non, par exemple. Ah, mais oui. Mais si, si toi, si... tu dis moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas parce que l'argent, les gens sont des profiteurs, surtout ah, quand là, on est oui. dans la ça Ou bien toutes les autres croyances que chaque conseil va avoir. Complet. Oui. Oui. Eh ben, c'est normal que ton niveau d'argent il ne va pas aller plus haut puisque mmh. tu es sur ce niveau de croyance là, tu as fait un choix, mmh. donc en fait pour avoir des paliers au niveau des chiffres d'affaires, ça nous demande à un moment donné quel que soit, on peut faire tout le travail qu'on veut mais ça peut être un super mindset avec je ne sais qui dans lequel vous payez des fortunes c'est la matrice de base et toujours la jungle D'accord. Oui à oui, je comprends très, très bien hein, ce que tu veux dire. C'est incroyable. Hein? Vraiment, mmh. déjà, dans, dans cette interview, tu donnes mmh. énormément des clés, mmh, franchement. Merci. Et comment est-ce que je, dans, dans, ton, dans ton mastermind, les gens, ils, ils vont accéder, en fait, que, quel est le processus, euh, justement, pour sortir de la jungle et, et aller dans un autre paradigme? En fait, euh, dans le mastermind argent et prospérité, euh, c'est pour ça que je l'ai vraiment scindé en six modules mmh. parce que bon d'abord moi j'aime quand les gens viennent quand les gens prennent un accompagnement avec moi que ce soit un coaching one to one, mon programme créer votre propre changement là la mastermind, euh, argent prospérité qu'il y ait un réel résultat mm. la théorie n'est qu'un moyen de mm. compréhension ce qui compte pour moi c'est qu'on l'intègre oui. et surtout qu'on fasse qu'il y ait une transformation dans notre vie mm. donc du coup j'ai articulé ça en six modules de façon à ce que pas à pas tout soit enclenché à fur et à mesure donc on commence forcément dans le module 1 par la, reco la, la reconstitution euh, c'est même pas une reconstitution. On sort de la jungle tout simplement. On lâche la jungle et on rentre dans un autre univers, un autre paradigme, tu vois. Oui. Mais c'est juste qu'on a besoin de réencoder euh, tous nos mémoires cellulaires par rapport à cette nouvelle information. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle synchroniser à la fréquence de l'abondance. Okay. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Mais une fois que ça s'est posé, déjà les gens ils vont se déposer être ouais tranquille, le système oui, nerveux oui. va se tranquilliser à la, à la fréquence de... Oui, exact, oui. exact. Oui. ensuite la deuxième c'est qu'une fois que j'ai compris qu'en fait je suis au paradis enfin pas, je ne dis pas ça en disant j'ai fumé la moquette tu vois? <rire> <rire> mais c'est clairement c'est clairement l'énergie dans laquelle je suis c'est ce que je respire, c'est ce que je vis vraiment tu vois même si dans un tout premier temps quand on se construit ce n'est pas là, parce que ce n'est pas un jeu de loto, mais c'est un jeu de processer. Donc, la deuxième, c'est de pouvoir dire, si je suis dans cet espace dans lequel l'argent est déjà là, comment je peux aimanter l'argent Comment je peux la créer Comment la -ce première ce devienne matière Exact. Voilà. La première chose, c'est mmh. d'exprimer son super talent. Mmh. C'est d'oser, mmh. oser briller, oser prendre sa place et oser exprimer la singularité euh, la particularité que je suis, et ça va du coup engendrer, c'est ce que nous allons travailler ensemble. Comment je peux me détacher du regard des autres voilà. Comment je peux faire ce qui m'est tellement singulier sans qu'on me, qu me prenne pour un fou quoi, Et le vois? regard de, de, des autres, en tout cas, c'est ouais. un point d'expertise où ouais. il voilà, je, je, y a beaucoup de blocages hein, sur mm. euh, ce regard de l'autre, c'est de se regarder soi-même, justement, pour regarder son, son potentiel, mm. pouvoir l'exprimer. Mm. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de des croyances là-dessus, beaucoup de blocages surtout. Ben là, dire. on rentre vraiment dans, le, dans la blessure de rejet et on va en travailler ouais, ouais, justement ouais. dans le troisième module dans lequel on, je parle de déprogrammer les, bloca les blocages liés avec l'argent. Là, on rentre dans votre histoire. Là, on est dans le particulier du coup. Chacun avec son histoire, avec sa particularité et, et, et, et vraiment l'intérêt et le but. On ne va pas passer dix ans à faire des expertises, à, ouais, ouais, ouais. à, à aller faire... Le psychanalyse sur notre histoire, je vais dire, on s'en sort plus quoi. On est aujourd'hui dans une ère où ça va vite, où les choses peuvent aller très vite, si tu comprends? Donc là, en fait, il s'agit de rentrer dans l'histoire. Je vais vous accompagner justement comment on peut libérer au plus vite pour vraiment faire les, les shifts à chaque fois. Mais on va être au cœur, au cœur de la blessure de rejet, très certain, parce que la blessure de rejet, elle est liée avec la. Le, comment je peux me donner le droit d'exister, de prendre ma place hum. en fait le truc c'est que dès lors que et c'est ça le truc dès lors que quelle que soit mon histoire j'arrive et je peux alchimiser le fait que j'ai ma place au sein de ma famille alors j'ai la place dans ce monde dès lors que dès lors que je déprogramme j'alchimise et que je puisse être que soit ce qu'on a pu vivre avec nos parents parce que ça, ça a été aussi un point que j'ai dû vraiment travailler. Je finis avec la blessure où euh, ok, euh, déjà l'avortement donc l'enfant rejeté, je, ma mère a préféré mon frère donc je me suis sentie de trop, j'avais l'impression d'être une mauvaise herbe qui était là qu'on on ne comprenait pas, il y a besoin de revenir au cœur de sa famille. Il y, a, il y a vraiment des blessures à, à, à libérer parce que c'est à l'instant où mon cœur retrouve la paix, que je suis au sein de ma famille, que je puisse être au sein du monde. Donc ça, c'est vraiment assez subtil selon l'histoire de chacun. C'est intéressant ça. Et, et juste pour euh, mm. finir et du coup on rentre dans le je reprends mes notes je reprends, on rentre dans le quatrième module où là quand même c'est important pour moi de prendre un module entier bon on en parle un bon coup et on en parle plus hein, de la peur de manquer d'argent mm. et puis on règle ça un bon coup comme ça on sort tous dedans parce qu'il n'y a pas d'intérêt à rester dedans <rire> là, ça c'est le module 4 et ensuite on rentre dans le module 5 qui est que on va réancrer la confiance en soi et la légitimité aussi pour avoir cette structure de mener son entreprise et de la mener de façon pérenne dans le temps. Et, euh, et la dernière, c'est qu'une fois qu'on a déjà mis tout ça en place, on reprend encore une couche dans laquelle on reprogramme, on ancre euh, vraiment cette fréquence euh, de l'abondance dans nos, dans nos mémoires cellulaires incroyable c'est incroyable et le plus c'est que tu, tu offres cet accompagnement personnalisé en même temps oui c'est un petit peu ma particularité en fait la manière dont je monte mes programmes et mastermind sont vraiment euh, comment dire comme moi j'aurais aimé qu'on fasse pour moi mmh. c'est à dire que moi si je fais un atelier euh, et qu'on est en collectif euh, qui est que la transmission et que je me débrouille tout seul en rentrant chez moi. Très sincèrement, moi, ça m'intéresse pas, donc ce n'est pas ce que je propose. Mm. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fois j'intègre une connaissance, euh, j'ai envie que la personne m'accompagne précisément dans mon histoire, qu'on soit au cœur de mon histoire. Donc, du coup, euh, le programme Créer votre propre changement et la Mastermind Argent et Prospérité, les deux sont vraiment sous le même format. Mm. Vous êtes en groupe et aussi... Je, grâce à ma clairvoyance et, et mon intuition je vais aller connecter les informations les blocages, racines pour que les gens puissent euh, se libérer euh, voilà, selon l'histoire de chacun d'accord, ok ah bah, Armel, je te remercie ouais. vraiment pour ce partage est-ce ouais. que tu veux ajouter quelque chose pour ton programme est ce que tu proposes aux gens les dates peut-être euh, ben, la, la mastermind Argent et Prospérité commence le 3 mars, hein, Oui, on hein, sait bientôt. Oui. Euh, voilà, ça, c'est un en fait. Le mastermind va durer deux mois, il hein, faut du temps pour cesser, donc, euh, le temps d'intégrer aussi. Euh, en attendant le 3 mars, bien sûr, si vous, vous le désirez, vous avez la possibilité de me suivre sur des lives que je vais faire sur ce thème. Il y a déjà un premier live qui a été fait aujourd'hui sur euh, mon parcours par rapport à l'argent, mes prises de conscience, les erreurs à ne pas faire et les clés aussi. Euh, ça vous permettra de gagner un temps fou. Et euh, le, le live. Euh, de mercredi, donc vendredi prochain, ce sera le vendredi 18 février. Ce deuxième live sera sur se libérer des blocages liés à l'argent. Et un autre live aussi pour vous permettre de mieux comprendre comment ça se passe dans votre rapport à l'argent. Ce sera le vendredi 25 février à 11h30, bien sûr, sur mes réseaux sociaux. Et ça sera sur, euh, j'ai envie de, de, comment dire, d'éplucher un peu plus, de décortiquer les techniques que les gens proposent, les outils qu'on propose, méditation, à quoi ça sert, comment faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, de façon à ce que vous puissiez déjà pratiquer euh, de la meilleure façon que ce soit euh, dans tous les cas. Voilà. Parfait. parfait. Ah. Bah, Armel, moi je te remercie vraiment pour, ce, pour ce moment. Pendant ce temps-là, on va se prendre un petit café si ça te va. Bah, je Une petite pause. Merci Donc, à merci. vous et je vous dire à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. <rire>